Assis, le dos bien droit, les mains posées sur vos genoux, le menton légèrement rentré pour étirer votre nuque. Fermez vos yeux. Prenez ce temps pour rentrer à l'intérieur de vous-même. Sentez votre verticalité, votre colonne est étirée, votre ventre est détendu, vos épaules relâchées. Conscience à votre respiration. Sentez l'air qui rentre dans vos narines à l'inspire et qui ressort à l'expire. Visualisez vos poumons qui se gonflent à l'inspire et qui se relâchent à l'expire. Suivez votre souffle, votre respiration naturelle pendant quelques secondes. Et portez votre attention de nouveau sur vos narines. Sentez le flux de l'air qui est aspiré à l'intérieur, sa température, la fluidité de sa circulation jusqu'à vos poumons. Et à l'expire, observez le flux qui s'écoule vers l'extérieur. À l'inspire, sentez une légère fraîcheur se propager dans vos sinus et dans votre tête. Et à l'expire, observez la température plus tiède de l'air jeté. Prenez conscience du petit mouvement de vos narines à l'inspire et à l'expire, comme des ailes de papillon qui s'ouvre très légèrement. Peut-être avez-vous la sensation qu'une narine laisse passer plus d'air qu'une autre. Observez attentivement. Puis vous allez boucher votre narine droite avec votre pouce droit. Votre main droite est à hauteur de votre nez, les autres doigts tendus et pointés vers le haut. Seul votre pouce droit s'appuie sur votre narine droite. Détendez vos épaules et continuez à faire de longues et profondes inspirations. Sentez le débit de l'air rentrer et sortir uniquement du côté gauche. C'est une respiration dite « lunaire ». Elle ramène calme et détente. Faites cette respiration pendant quelques secondes. Centrez sur vos sensations. Et vous allez prendre une grande inspire. Bloquez, poumon plein. Expirez, enlevez votre pouce droit, reposez votre main à plat sur votre genou et revenez à une respiration par les deux narines. Observez vos sensations maintenant que vous inspirez et expirez avec les deux côtés. Maintenant, changez de narine. Bouchez votre narine gauche avec votre pouce gauche. Votre main gauche est à hauteur de votre visage et les autres doigts tendus vers le plafond. Détendez vos épaules et respirez longuement et profondément. C'est une respiration dite solaire. Elle réénergise et dynamise. Faites cette respiration pendant quelques secondes, en conscience. Ne partez pas dans vos pensées. Observez le flux d'air qui irrigue votre côté droit. Puis vous allez prendre une grande inspire, bloqué, poumon plein, expirez, relâchez votre main, posez-la à plat sur votre genou et observez votre respiration, la légère fraîcheur au niveau de vos sinus, au milieu de votre front, dans votre tête. Tout au long de votre journée, je vous engage à pratiquer ces respirations. Suivant votre état intérieur, que vous souhaitiez vous détendre en fin de journée ou si au contraire vous souhaitez refaire le plein d'énergie, appliquez une respiration lunaire ou solaire. Une à deux minutes suffisent pour avoir un effet.